va présenter les intervenants. Donc Florence Bourri qui est donc représente ELV, qui est conseiller municipal position à offert et qui a été la candidate de la NUPES sur la première circonscription. Pascal Rodelli, qui est donc sénateur communiste de Bazoane. Arnaud Gall, qui est député NUFES France-Insoumise des Badoines. Depuis, vous verrez Manny Comfort qui est notre stadeur départemental du TS, qui va intervenir en visio, puisqu'il est à Marseille. Ça ne nous a pas échappé que c'est notre congrès, et qu'il est de tomber, de sur place. Qui le dire quelques mots Oui, euh, oui c'est tout. Bon. Bah, moi, tout d'abord, je voulais remercier Arnaud et Pascal pour le déplacement remercier bah, tous les copains de PS, les Verts, le PCF, le PS d'avoir euh, participé à l'organisation de ce meeting. Je tiens aussi à remercier les camarades de l'Union Populaire, l'Assemblée Populaire, le POI, qui sont à nos côtés. Et enfin, je remercie aussi tous les groupes euh, d'Action de Lyon et de tous nos camarades euh, pour leur euh, participation, leur détermination au quotidien. Voilà. Alors, pourquoi cette initiative Ça ne pas échappé que 80% de la population euh... Euh, et contre cette réforme, et pour une réforme, euh, si réforme de rien, en tout cas une réforme plus juste, et pas du tout euh, celle qui nous est présentée. Euh, ah, dans Lyon, c'était 8500 entre les rues de Sens et les rues de Serre, euh, et nous a semblé important, comme ça s'est fait euh, à Japi, comme ça se fait euh, partout euh, sur le territoire, d'organiser euh, ces rencontres et ces débats euh, qui nous permettent d'échanger euh, à la fois sur le contenu euh, de cette euh, Réforme, euh, à la fois sur euh, la tox, que ça en est, on y reviendra, euh, sur ce que ça euh, conduit, notamment pour les femmes, pour les précaires, euh, euh, y compris pour les retraités d'aujourd'hui, euh, et, et aussi euh, nos propositions, et quelle va être la bataille parlementaire, parce qu'effectivement il y a la bataille de la rue, elle euh, n'est pas finie, hein, on, on se donne rendez-vous encore en 2021 il y a aussi euh, la bataille parlementaire, donc il va y avoir un, un petit moment de, où chacun va pouvoir euh, intervenir et puis un moment où vous sera consacré où il y aura aussi un temps d'échange avec la salle, en tout cas si vous souhaitez vous pourrez intervenir euh, pour euh, ou témoigner, poser des questions en tout cas ça va être un moment interactif et on l'a construit aussi comme ça. Voilà, donc euh, si vous en êtes d'accord Florence, je te laisse de... Nous euh, te la parole et le micro. Alors, je sais pas Valentin, je sais pas si dans la salle. Valentin, tu sais comment là Je vais essayer d'utiliser les micros. Ils sont bien On entend bien Oui, oui. Ok. Très bien. Donc, ben, bonjour à tous. Donc, je vais intervenir pour euh, ELV, Europe Écologie Les Verts, dans cette réunion publique euh, sur le thème de la réforme des retraites. Cette réforme arrive dans un contexte où d'autres sujets devraient être prioritaires. Réformer le système de santé, réformer l'éducation nationale, lutter efficacement contre le réchauffement climatique. Mais malheureusement, ces sujets sont mis de côté. Une petite anecdote pour commencer. Devant la mobilisation populaire du 19 janvier, l'exécutif doit paniquer et doit tenter de convaincre donc en tant qu'enseignante comme, euh, comme tous les agents de la fonction publique j'ai reçu un mail de Stanislas Guérini Guérini donc c'est le ministre de la transformation de la fonction publique donc il nous présente euh, son projet euh, de réforme des retraites et il est écrit en, enfin, en titre du, du diaporama qui est envoyé à tous les fonctionnaires pour nos retraites un projet juste, d'équilibre et de progrès. Alors là, je ne suis pas du tout d'accord. Dans le concret, c'est tout le contraire. La retraite Macron est injuste, est une injustice, est en déséquilibre et est une régression. Je vais vous expliquer pourquoi. Contrairement aux affirmations de l'exécutif, cette réforme des retraites n'est pas justifiée. Macron et son gouvernement usent d'arguments trompeurs, voire de propos mensongers, pour imposer cette réforme. Il n'est pas exact de dire, comme on l'entend. L'espérance de vie augmente, il faut travailler plus. L'espérance de vie à la retraite n'augmente plus. Et elle est même très inégale selon les métiers. Les inégalités de salaire, sont le premier déterminant des inégalités de durée de vie. Chez les hommes, il y a 13 ans d'écart entre l'espérance de vie des plus aisés et l'espérance de vie des plus modestes. Donc, dans ce projet, on n'en parle jamais. Il est faux de dire, notre système est en danger de faillite. Il y a urgence à réformer les retraites. Le rapport du Conseil d'orientation des retraites montre que le déficit est transitoire et légèrement en excédent sur l'année de augmenter des cotisations patronales. Parce que là, l'effort incombe toujours aux travailleurs, jamais aux entreprises qui, portent, qui pourtant bénéficient de leur travail. Un exemple, en 30 ans, la durée de cotisation des actifs a augmenté de 4 ans et demi. Et pendant ce temps-là, les allègements de cotisations patronales créés en 1993 par le gouvernement Balladur se sont amplifiés en passant de zéro pour atteindre 30 milliards d'euros aujourd'hui. Donc la réforme est injuste. Cette réforme des retraites est discriminante pour les femmes. La retraite Macron est encore plus injuste pour les femmes que pour les hommes pour plusieurs, sur plusieurs points. Donc le recul de l'âge de départ à la retraite, de 62 ans à 64 ans, sera clairement plus marqué pour les femmes. L'étude d'impact qui accompagne le projet de loi le montre. Donc les femmes nées en 1972, parce que moi je suis née en 1973, verront leur âge moyen de départ augmenter de 9 mois en moyenne, contre 5 mois pour les hommes de la même génération. Un autre exemple, donc les femmes nées en 1980 euh, vont partir euh, à la retraite 8 mois plus tard que maintenant, mais 8 mois pour les femmes alors que les, les hommes de la même génération partiront au bout de, au bout de 4 mois de plus. Réhausser le, le, de 2 ans l'âge légal de départ efface partiellement nos avantages liés à la maternité. L'allongement de la durée de cotisation pénalisera davantage les femmes, car elles sont plus nombreuses à avoir des carrières hachées et des emplois à temps partiel. Pour se faire une idée, actuellement, 40% des femmes partent en retraite avec des pensions incomplètes. Parce qu'à un moment donné, ben, voilà, on ne peut plus travailler, on fait le choix de partir à la retraite, mais en ne touchant pas une pension complète. C'est injuste. Cette réforme ne réglera pas les inégalités de pension à la retraite. En 2020, la pension moyenne de droit direct des femmes est encore très inférieure à celle des hommes, donc elle est inférieure de 40%. Donc c'est en moyenne une pension de retraite de 1154 euros pour les femmes contre 1931 euros pour les hommes. La retraite Macron aggravera encore plus la situation des femmes. La, retraite, la réforme des retraites est injuste socialement, ce que je viens d'expliquer, et pour les femmes, mais elle est aussi impactante sur le climat, on dit à des climaticides. Donc ce projet est façonné par une idéologie libérale et productiviste, datée et par essence anti-écologique. On nous demande de travailler plus, pour produire plus. Cette réforme va en effet inciter les Français et les Françaises à travailler plus, produire plus, consommer plus, polluer plus. Alors que de nombreuses études montrent qu'une façon de réduire nos émissions de gaz à effet de serre serait de réduire le temps de travail. La retraite, c'est du temps enfin libre du temps que l'on peut consacrer aux autres, gratuitement, du temps à donner pour créer des liens ou s'engager dans la transition écologique. Actuellement, 50% des bénévoles responsables d'associations sont des retraités. Et on les remercie du temps qu'ils qu consacrent aux autres. Ce n'est pas en travaillant plus qu'on résoudra nos problèmes. Au contraire il faut s'interroger sur notre économie, ce que l'on doit produire, les biens sociaux prioritaires. Et comment produire ces biens utiles Comment limiter les produits néfastes, réduire les émissions de gaz à effet de serre S'engager vraiment dans la transition écologique, il y a là de vrais besoins et des emplois pour tout le monde. Une autre conséquence néfaste de cette réforme sur le climat, cette réforme va pousser celles et ceux qui en ont les moyens à se tourner vers des dispositifs privés d'épargne-retraite. Ces dispositifs sont encouragés par la loi PAC de 2019, Macron. Or, ce sont principalement des produits financiers qui... qui ce sont sur, principalement sur des produits financiers que... que, que non. Les produits financiers... Euh, qui repose sur des investissements dans les énergies fossiles. Encourager la retraite par capitalisation, c'est creuser des inégalités, mais c'est aussi orienter plus d'argent vers les énergies fossiles, donc aggraver la crise climatique. L'idéologie libérale et productiviste, largement responsable de la catastrophe écologique en cours, est hors sujet sur la réforme des retraites. C'est pourquoi il serait temps d'essayer d'autres solutions proposées par les écologistes. Il faut préalablement revoir la durée du temps de travail, donc le niveau d'emploi dans notre pays. Cette réforme Macron repose sur un postulat erronéen, celui selon lequel, pour pérenniser un système de retraite par répartition, il faudrait allonger toujours plus la durée du travail de ceux qui, pour l'instant, en ont un. Au lieu de faire travailler jusqu'à la mort ceux qui sont parvenus à rester à leur poste au-delà de 55 ans, il faudrait au contraire mettre en place une politique ambitieuse de réduction du temps de travail. L'histoire économique le démontre. La réduction du temps de travail amène logiquement les entreprises à créer des emplois, permettant à la fois de procurer des revenus à ceux qui les occupent, et d'assurer le versement de cotisations sociales garantissant l'équilibre du système de retraite par répartition. Donc travailler moins pour travailler tous. Nous voulons une retraite tôt, pas à 64 ans, ni même à 62, nous voulons une retraite à 60 ans, une retraite tôt, tout comme une semaine de quatre jours, c'est plus de temps pour les mobilités lentes. C'est plus de temps pour une consommation moins compressée, du temps pour confectionner ses repas, du temps pour l'engagement associatif, du temps à consacrer à ses proches. C'est la possibilité d'une société plus solidaire et attentive à l'autre, dans un rapport plus équilibré à la planète. C'est un futur tellement plus désirable que ce que nous propose l'exécutif macroniste rajouter un mot sur l'engagement de la jeunesse. Le 19 janvier, lors de la première journée de grève, de nombreux jeunes étaient présents dans nos manifestations, Les organisations euh, lycéennes et étudiantes s'étaient mobilisées et j'ai fait quelques interviews euh, à la télé et j'ai été choquée des questions de certains journalistes qui interrogeaient les jeunes sur leur place dans, la mani dans les manifestations laissant entendre que leur place était sur les bancs de l'école ou de l'université. Les jeunes se sentent concernés et leur engagement dans la lutte à nos côtés, nous qui sommes actifs ou retraités, leur engagement est une bonne nouvelle. Elle nous remplit d'espoir. Se battre contre cette réforme des retraites, c'est se battre pour un autre projet de société, hein, respectueuse du climat et de l'humain. Les jeunes sont solidaires de leurs parents, de leurs grands-parents, les jeunes sont conscients de la pénibilité des emplois les plus indispensables à notre société, comme ceux des agriculteurs, des personnels de santé, des éboueurs. Défendre les retraites, c'est défendre la dignité des travailleurs, protéger les acquis sociaux, défendre l'idée qu'une vie existe après le travail. Merci aux jeunes mobilisés, nous les attendons encore plus nombreux mardi prochain dans les rues. Pour conclure, ce que nous voulons, c'est le retrait de la retraite macron. Ce que nous voulons, c'est travailler moins, pour travailler tous. L'enjeu, c'est la diminution du temps de travail et le ralentissement de l'économie. Travailler moins pour ne pas compromettre les chances pour les générations futures de travailler, tout pour, sur une planète habitable. Sans planète, pas de retraite. Rendez-vous mardi 31 janvier. Alors, hein, je vais essayer de les... bref, mais bon, je dirais c'est plutôt facile. Donc, je voudrais commencer par dire que cette réforme des retraites, elle est injuste, non utile à cette société. C'est un réel choix de civilisation qui s'opère ici. Alors qu'Emmanuel Macron a affirmé au lendemain de son élection qu'il savait que si une partie de, de son électorat avait voté pour lui, pour faire barrage à l'extrême droite, maintenant il se targue d'avoir été élu pour ses idées et donc pour cette réforme. C'est faux. Les nouveaux sondages montrent que plus de 70%, voire 80% de la population, est contre cette réforme. Et même chez les retraités, 60% y sont opposés. Cette réforme ne satisfait donc personne. Le gouvernement le sait et il a engagé le point de fer parlementaire avec le choix de la procédure accélérée. Seulement, Emmanuel Macron ne s'attendait pas à cette révolte d'ampleur qui a eu lieu dans la rue à l'appel des organisations syndicales. Le 19 janvier, à la réussite de la marche du 21. Les ouvriers, les salariés, les jeunes, les retraités sont dans la rue pour conserver nos acquis sociaux, durement arrachés au patronat. À l'heure où le peuple est affamé, a du mal à se loger, à se chauffer, ce gouvernement choisit une nouvelle fois de s'attaquer aux plus précaires. Mais il craint le blocage du pays. Le rapport de force est de notre côté. Travailler jusqu'à 64 ans, c'est illusoire pour la plupart d'entre nous. C'est mettre les salariés dans une situation de fatigue inextricable. C'est à nous de payer leur choix économiques. Alors qu'on sait que si les 42 familles les plus riches de France étaient taxées à 2%, vous devez collecter 12 milliards pour enflouer les caisses. Je vais conclure en vous rappelant rapidement qu'une autre réforme est possible. C'est la retraite à 60 ans avec 40 annuités. Ce n'est pas un rêve impossible. Il existe une infinité de mesures pour la financer. L'augmentation du SMIC à 1600 euros, l'égalité salariale femmes-hommes, taxer les dividendes, les super-profits, rétablir l'ISF. Une victoire sur la réforme des retraites, c'est briser le quinquennat de Macron. C'est dégager tous ses ministres et l'emporter sur Ça toutes les fassent. autres ses formes. Que cette réunion publique se fasse en format euh, NUPES, nouvelle union populaire, écologique et sociale. Le revers de la médaille, c'est que vous risquez d'entendre quelques répétitions, puisqu'on est quand même d'accord sur l'essentiel. Et on est complètement d'accord, mais on forme un seul acteur politique dans le cadre de la bataille contre cette réforme des retraites. Et je le dis parce que c'est très important de barrer, de contrer l'idée véhiculée dans les médias selon laquelle la Nouvelle Union Populaire, Écologique et Sociale serait un, un espèce d'accord électoral de circonstances entre opportunistes et, nice et euh, qui serait voué à l'échec. Les six mois euh, passés à l'Assemblée Nationale, depuis que j'ai eu l'honneur d'être élu député, ont montré et ont prouvé euh, à ceux qui veulent bien le voir que c'est totalement faux. Sur tous les sujets majeurs consistant à s'opposer au mauvais coup de la Macronie, la NIFES a avancé en bloc, de manière unie. On a fait des taxes, des propositions de loi commune sur des sujets essentiels, comme par exemple la proposition de taxes sur les super profils. On s'est opposé ensemble aux motions au 49 3. Vous savez qu'on a eu affaire, pendant le budget, à l'équilibre des 49.3. Hein. Dès qu'on a gagné un amendement, il était annulé par un 49.3. 3 À la fin, c'était des 49-3 préventifs. Elle arrivait, elle annonçait un 49-3, elle repartait. Ça avait le mérite les choses. On s'est opposé, voilà. Et on continuera. Mais d'ailleurs, c'était annoncé dans notre programme. On est d'accord sur l'immense majorité des choses. Il y a quelques petits points de désaccord et c'est normal, c'est une coalition qui est diverse et euh, on a été tout à fait honnête avec les électeurs les Français puisque euh, tous les points de désaccord sont également listés dans le programme et avec la méthode avec laquelle nous pourrions les résoudre si nous étions au gouvernement. La NUPES c'est donc pas un simple cartel électoral de circonstances, c'est une coalition politique, une coalition politique qui est appelée à gouverner le pays. Une coalition politique qui peut gagner les prochaines élections euh, législatives, euh, je ne sais pas quand qu elles auront lieu, peut-être en 2027, peut-être avant, peut-être Macron décidera de dissoudre, on ne sait pas. Et ça, ça me paraît fondamental de le rappeler, parce que si on était juste une addition d'opposition, on n'aurait pas du tout la même force. C'est même que si on n'avait pas fait cette coalition, euh, on serait, toutes les forces politiques ne seraient pas représentées au Parlement, et ce serait mauvais pour la gauche. Alors pourquoi évidemment s'opposer à cette, cette réforme ou cette contre-réforme Ce pas une réforme, c'est une contre réforme C'est un, un retour en arrière des retraites. Alors, je vais me répéter un peu dit les camarades, mais moi je vois quatre raisons majeures. La première, c'est que cette réforme est totalement injustifiée sur le plan comptable. Pour les vite, on le nous l'a déjà rappelé. Euh, L'hypothèse euh, selon laquelle euh, le système de retraite par répartition serait euh, menacé de faillite est un mensonge. Mensonge démenti par le Conseil de répartition de retraite, ça a déjà été dit. Euh, et mensonge asséné avec euh, la foi du charbonnier par euh, les macronistes. Euh, voilà. Toutes les hypothèses montrent que le soi-disant déficit du système des retraites, mis en avant par euh, Macron, euh, est beaucoup plus léger, on veut bien le dire, à la fois dans, en volume et à la fois dans le temps. Et surtout, et surtout, le principal, les, les, les petits déficits, il est créé par eux. Ce n'est pas une fatalité liée à l'augmentation euh, du nombre de personnes âgées à la retraite, etc. Non c'est en fait les cadeaux fiscaux, les baisses de cotisations patronales, etc., etc., cumulées sur des années, des décennies, etc. C'est ça, le, le petit truc. Sur, euh, rien que sur la période 2017-2022, c'est moins 50 milliards par an dans les recettes de l'État, en général. Alors je sais que la si sécurité sociale, c'est pas l'État, mais enfin, vous m'avez compris, parce que de toute façon, à la fin, l'argent, il toujours quelque part du seul fait de la baisse des impôts pour les plus riches. Je le dis ici euh, à ceux qui euh, se laisseraient impressionner par l'idée sur laquelle on ne peut pas faire autrement parce que la France serait le record du monde des prélèvements. Ce que c'est faux. C'est un mensonge, une fois de plus. On sait que par exemple, je prendrai juste un exemple, euh, l'impôt sur les sociétés qui est si décrié, il représente en France 2,2% du produit intérieur brut. La moyenne dans les pays de l'OCDE, donc l'organisation des pays les plus riches euh, occidentaux, euh, c'est 3,3%. Un exemple parmi d'autres. Euh, le taux d'impôt pour euh, les grandes entreprises en France est de 15,8% en moyenne. Et encore, ça a encore baissé. 21% pour les PME. Les déficits donc sont créés par eux et la réforme non seulement ne se justifie pas, mais en plus elle aggraverait les déficits. On sait que si cette réforme est mise en œuvre, alors il faudrait voir donc, selon les diverses modalités, parce qu'ils sont en train d'essayer de jouer sur l'âge, etc., on voit bien qu'ils essayent de faire semblant de faire des compromis. Dans tous les cas, ce serait, au bas mot, entre 250 et 300 000 chômeurs supplémentaires. Ce serait 110 000 personnes supplémentaires, au minima sociaux, d'ici 10 ans. Ce serait 40 000, 400 000 arrêts maladie causés, euh, pour raisons professionnelles, supplémentaires. Ça, c'est donc très clair. Soit on décide euh, qu'on s'en fiche, euh, bah, ces gens, ils démerdent, chacun sa pomme, comme on n'en est pas encore là, ce seront des coûts sociaux. Ce seront des coûts qui seront transférés de la caisse des retraites vers d'autres caisses et qu'il faudra payer. Donc de toute façon, ça ne fera qu'aggraver les déficits qu'ils prétendent, les soi-disant déficits qu'ils prétendent combattre. A l'inverse, s'ils veulent vraiment faire une vraie réforme des retraites, du système des retraites, on peut revenir à la retraite à 60 ans. C'est très facile. Ceux qui prétendent que c'est impossible, qu'on ne peut pas faire autrement, que ça va à contre-courant l'histoire, oubliez de rappeler quelques chiffres simples. Financer la retraite à 60 ans avec 40 annuités. Moi, à titre personnel, je le dis, on pourrait aller revenir à 37,5 ans. Hein. Mais bon, à 40 annuités, on passe déjà pour des bolcheviks. Retraite à 60 ans, j'ai rien fait. Ce n'est pas une insulte dans ma bouche, je... mais vous avez compris ce que je veux dire. Euh... Il suffirait, par exemple, de prendre 10% des dividendes versés aux actionnaires en 2021 en France. Il suffirait de prendre 5%. Du patrimoine des dix premiers milliardaires français. Il suffirait de prendre 2,5% du patrimoine des 500 plus grandes fortunes françaises. Ça donne une petite idée des enjeux. C'est donc un mensonge si une retraite injustifie sur le plan comptable. Deuxième raison de s'y opposer, c'est qu'elle est totalement injuste socialement. Ça a déjà été rappelé, donc je ne vais pas m'apesantir. Mais il y a une inégalité devant la mort. On sait que près d'un quart des catégories populaires, des ouvriers, des employés, sont déjà décédés avant l'âge de départ légal actuel à la retraite. Et ça ne fera qu'aggraver. On estime que si cette réforme est mise en œuvre, 20% des hommes les plus pauvres perdront 10% d'espérance de vie. Ça a déjà été dit, les femmes seront les plus grandes perdantes. C'est elles qui, qui, qui, partiront, qui partiront le plus de cette réforme en termes d'âge effectif de départ à la retraite. J'en profite ici pour dire que nous ne nous laissons pas avoir sur les questions de la pénibilité. La pénibilité, c'est une arnaque. C'est comme les primes. Pourquoi Parce que ça va diviser les gens. Quand on écoute ce gouvernement, si on n'a pas... Euh, Remonter euh, une tonne de charbon euh, en bossant 12 heures par jour pendant 50 ans, on n'a pas fait un travail pénible. Et ils commencent à opposer les gens. Ils expliquent que euh, tel secteur c'est pénible. Mais en revanche, si vous êtes euh, toute la journée devant un ordinateur, c'est pas si pénible. Ça ben, c'est pas vrai. Travailler pendant 40 ans devant un ordinateur sur des tâches administratives, etc., c'est très pénible. Il y a des troubles musculosquelétiques, etc., c'est très connu. Donc ce qu'ils vont faire là, si on se laisse avoir avec l'histoire de la pénibilité, c'est qu'ils vont mettre quelques métiers les plus pénibles, les plus durs, et de toute façon, on sait très bien que les gens ne peuvent jamais les exercer jusqu'à 64 ans, dans la catégorie, et pour le reste, ce ne sera pas pénible. Donc on divisera les gens. Toi tu fais un métier pénible, ils vont se regarder entre eux, mais voilà, pourquoi moi je ne fais pas un métier pénible. C'est ce qu'on voit avec des primes à l'hôpital, j'étais hier pour les mener soignants, on voit très bien, au lieu d'augmenter une, une hausse générale des salaires, ils ont mis des petites primes par-ci, par-là. Il y a ceux qui les touchent et il y a ceux qui ne les touchent pas. Vous avez les services, ils vous disent « Ouais, mais à côté, ils ont eu de primes. » C'est une machine à diviser, cette histoire de pays. En définitive, la troisième grande raison de s'opposer à cette réforme des retraites, c'est parce qu'elle est purement idéologique. Et ça, ils ne vous le diront pas. On nous, on nous manque, parce que la vérité, elle, elle n'est pas audible par les Français, qui sont déjà massivement opposés. La vérité, c'est le président du conseil d'orientation des retraites qui a dit, en, lors d'une audition à la commission des finances de l'Assemblée nationale, je, je fais une petite parenthèse, ça leur a mis un, un sale coup quand Eric Coquerel mon camarade Eric Coquerel a été élu à la tête, à la puissante, à la tête de la puissante commission des finances de l'Assemblée nationale, c'est une commission qui peut, par exemple enclencher des enquêtes euh, sur l'évasion fiscale, qui peut euh, décider qu'elle euh, va vérifier les, les listes des, des, des fiscaux à Bercy, etc. Il voulait absolument la donner à la droite ou à l'extrême droite, et nous on s'est battus, on n'a pas lâché. La NUPES, une fois de plus, a fait bloc, et donc c'est un député NUPES, Eric Crède, qui est à la tête de cette commission. Il a auditionné le président du Conseil d'orientation des retraites, qui a été très clair. Il a dit que cette réforme des retraites, elle sert à financer la politique économique de Macron. Le choix de baisser toujours plus la contribution des plus riches, des multinationales, etc., à la richesse nationale. Et donc on fait payer les travailleurs. C'est un impôt sur la vie. C'est un impôt sur le temps et sur la vie, comme ça a déjà été dit. Et la deuxième raison qui font que c'est une réforme complètement idéologique, c'est qu'en vérité, ils ne peuvent pas le dire, parce que sinon, il n'y aura pas 2 millions de personnes de leur règle, il y en aura 10 c'est qu'en fait, ils veulent introduire la marchandisation des retraites. Alors, officiellement, on garde le système par répartition, parce que Macron a vu que son histoire de réforme par le système des retraites à points en 2019, il allait dans le mur, et, disons-le très clairement, il a été sauvé par la pandémie, ce qu'il allait perdre, cette bataille. Et donc, il voit bien que les Français n'en veulent pas. Donc, ce qu'ils font, c'est que, officiellement, ils gardent la répartition, mais en pratique, comme la plupart des gens ne pourront pas arriver au bout avec des retraites à taux plein, eh bien, ceux qui le peuvent prendront qui est déjà beaucoup le cas, des retraites complémentaires et in fine des retraites par capitalisation. Avec toutes les injustices que ça représente, parce que ça n'est plus la solidarité nationale, c'est chacun sa pomme. Et en plus, on sait très bien, on l'a vu aux États-Unis, avec parfois des, des, des centaines de milliers d'employés qui ont tout perdu d'un coup, de leur retraite, parce que leur entreprise avait fait faillite. Euh, c'est mettre l'argent des Français dans la loterie de la finance et c'est, pour le coup, prendre de vrais risques sur la pérennité du système de retraite. Mais à la fin, c'est vers ça qu'ils voudront aller. Donc il faut les arrêter maintenant. Et en définitive, la quatrième raison qui, qui, qui englobe tout ça, pour laquelle il faut s'opposer à cette réforme des retraites, c'est qu'en en fait, on défend un modèle de société. S'opposer à la réforme des retraites, c'est pas simplement s'opposer à l'allongement du temps de travail. C'est pas simplement s'opposer à la décote de fait des pensions. C'est défendre un autre modèle de société. Ça a déjà été dit, la baisse du temps de travail, dans la journée, dans la semaine et tout au long de la vie, c'est une conquête, c'est le progrès social depuis plus d'un siècle. C'est le sens de l'histoire. C'est eux qui ont des vieilles idées, c'est pas nous. Et d'ailleurs, j'en veux pour preuve que les arguments qu'ils nous opposent sont les mêmes que ceux qu'ils utilisaient au XIXe siècle. Vous m'excuserez, je cherchais la date, je ne l'ai plus en tête. Mais euh, lorsqu'il y a eu les premiers débats sur euh, l'interdiction du travail des enfants, alors on a commencé très de mémoire, c'était 5 ans, c'était 10 ans, euh, On avait des phrases à l'époque, dans les années 1850, de mémoire, qui étaient les mêmes que maintenant. Ils disaient « ça va nuire à notre compétitivité ». Voilà, c'est exactement la même chose qu'on nous dit maintenant. Ben on ne veut pas de ce modèle de société-là. Parce qu'en plus, avant de développer des arguments pas économiques, parce qu'il n'y a pas que l'économie dans la vie, je voudrais dire que même sur le plan économique, c'est une aberration. Cette vision de la compétitivité, c'est finalement euh, présenter le travail comme un coût, et non pas comme une richesse, comme le... parce que les richesses sont produites par le travail, et pas par autre chose, y compris le travail non rémunéré, j'y reviendrai, et donc, c'est considéré qu'il faudrait toujours euh, presser plus le citron. Mais ça ne marchera jamais, parce que ça, c'est la stratégie du bol de riz, en fait. Et à la fin, vous aurez euh, toujours des travailleurs dans le monde qui accepteront, parce qu'ils n'ont pas le choix, qui seront contraints d'accepter des conditions toujours plus indignes de travail. Et on ne va pas aligner les travailleurs français sur ce modèle-là, ça ne marchera pas. On a une société beaucoup trop complexe, une économie trop complexe, des, des, des besoins en formation, des travailleurs beaucoup trop formés, y compris les ouvriers, parce que dans les médias, sont là, les ouvriers. Et les ouvriers sont très bien formés en France. C'est complexe. Et donc on va expliquer quoi Que des gens très bien formés, etc. veulent euh, travailler pour toujours moins cher, ça n'a pas de sens et cette euh, compétitivité, elle se, elle se justifierait aussi par euh, l'alignement sur euh, les autres modèles de retraite. Parlons-en. On est présenté, la France est, est présentée comme une aberration. Nous serions le dernier six pays en Europe de l'Ouest à pas avoir la retraite à 62 ans. Euh, les autres gardaient 64, 65. Ça a été dit déjà euh, en Suède, euh, ils le regrettent. Mais surtout, c'est une arnaque, parce que ce qu'ils ne vous disent pas, c'est que, certes, en Allemagne, la retraite est à 65 ans. Et ça, on parle de l'âge légal, parce que la vérité, c'est que les gens ne vont pas jusqu'à 65 ans. Ils partent à peu près au même âge qu'en France, sauf qu'ils partent avec des décotes. Donc là où en France, à l'heure actuelle, même si c'est en régression, on a encore un des pays dans le monde où les retraités sont les moins pauvres, ou les plus riches, je ne sais pas, ça dépend. Tout autour où ils ont augmenté de, allongé de départ, on a multiplié les, les retraités pauvres. Et c'est complètement absurde. Et in fine, ça renvoie finalement à... Parce que si on veut parler de compétitivité, etc., ça renvoie qu'est-ce que c'est la richesse, qu'est-ce que c'est la puissance économique d'un pays. Ce c'est pas travailler toujours plus, additionner les heures de travail sans objectif précis, sans savoir ce qu'on veut faire sans savoir à quoi ça sert, sans savoir ce qu'on produit, sans planifier, etc. La puissance, ça repose notamment sur des travailleurs bien formés, sur des travailleurs qui sont heureux d'être au travail, qui sont heureux de travailler, et donc qui travaillent bien et qui sont... puisque j'aime pas trop ce terme, mais qui sont productifs, au sens où le temps de travail n'a cessé de baisser dans notre pays, mais euh, la richesse produite par heure de travail n'a cessé d'augmenter. Donc à un moment donné, il faut le rappeler... La puissance, c'est aussi de, de projeter dans le temps. Euh, c'est pas parce qu'on va travailler plus longtemps. C'est pas en travaillant plus longtemps et en allant du départ à la retraite qu'on va régler tous les problèmes du saccage du libéralisme qui fait qu'on est dans un pays où on s'est réveillé un jour en pleine pandémie, où on n'était plus capable de produire des masses. C'est ça l'idée révolutionnaire, c'est que ça soit dans la main des travailleurs. Et, et, pour, et si on comprend ça, on comprend pourquoi autant d'attaques depuis, sur à la fois, euh, le, évidemment, les retraites, la sécurité sociale, mais aussi sur la branche famille et les allocations familiales. Je dis ça parce que je me plais à penser qu'à chaque fois qu'on sort notre carte vitale, et eh bien tous vous sortez un petit bout de carte de communisme. Pas de communiste, d'idée communisme, Et c'est pas tout à fait la même chose. Et c'est ça qu'on a en commun, et je pense que c'est ça qu'il faut qu'on... On intègre, voilà, parce que c'est, il me semble important. Et je vais donc juste, avant de passer la, la parole à Pascal, et qui va peut-être aussi nous parler de la bataille référendaire qui se pose aussi euh, au Parlement, euh, vous citez une phrase de, de Croisard, « Ne me parlez pas d'acquis sociaux, car le patronat ne désarme jamais. » Et au contraire, et ça avait été la carte de vœux que nous avons adressée euh, cette année euh, pour la Fédération, « Défendons la retraite et gagnons ensemble d'autres conquis » de Civilisation, et c'est ce qu'on se souhaite ensemble. Et je passe donc la parole à Pascal Savoghelli, euh, sénateur communiste. Bonsoir à, à toutes et à tous. Alors, passer le dernier, pas toujours l'exercice le plus facile. Euh, je vais commencer par, par un premier aspect qui, qui a été traité, mais euh, qui, qui est important. C'est sur. Euh, certains vont dire que c'est de la forme, d'autres diront que c'est du fond. Et vraiment on se met tous d'accord, c'est la forme et la fond, c'est la démocratie. Euh, parce que on assiste à quoi avec tout ce qu'on vient d'expliquer et que vous avez déjà entendu, avec des fois euh, un peu plus connu le 49.3, le 47.1, puis aussi le processus des ordonnances, etc. On assiste à moi ce que j'appelle une démocratie totalement anesthésiée. Anesthésiée. Et je sens qu'il y, y, y a deux fils conducteurs de, de, de ceux qui défendent leur politique au niveau du gouvernement. Il y a deux obsessions. Alors, si c'est une pathologie, il faut qu'il soit soigné. Mais comme c'est politique, il faut qu'on ait une réponse aussi politique. C'est que, elle est anesthésiée au nom de la responsabilité. Je viens de découvrir ça. Il y a les responsables et les irresponsables. Donc, on est majoritairement irresponsables. Et ils sont une petite minorité de gens responsables. Et ça a été dit tout à l'heure euh, par, par tous les intervenants, Arnaud, Florence, il euh, y aurait, vous voyez, une petite partie de sachants, et puis il y a une part d'ignorants. Il y a une part d'irresponsables. Donc, voilà, allez. la responsabilité, la responsabilité... Vous savez ce que ça veut dire, c'est les vieilles ranguènes. Hein. C'est comme quand Chirac nous disait la pensée unique. C'est exactement la même chose. Donc, première obsession. Deuxième obsession, c'est la gouvernance. Ça, c'est extraordinaire. On nous sort en cyclique, régulièrement. Ben, la responsabilité, si elle est d'un côté, <rire> et qu'on euh, nous parle tout le temps de la gouvernance, et on peut en parler sur la question des retraites, parce qu'à l'origine, Marie-France a eu raison, dans cette carte avec un mode de communisme, « Tu as raison, Marie-France ». C'était un, un organisme paritaire à l'origine, la sécurité sociale. Eh oui, il faut bien se le rappeler. Il euh, y a cette question de faire renoncer au partage des pouvoirs. Voilà, je vais y venir après. Cette réforme est structurelle, mesdames, messieurs. C'est pas une petite réforme, c'est une réforme structurelle. Pour deux raisons. Parce qu'elle touche, et ça a été très bien expliqué, à la question du travail. Et nous vivons maintenant dans des sociétés contemporaines où le travail est omniprésent dans notre vie. Il est omniprésent. C'est pour ça qu'on développe des arguments à, à, à vos côtés. C'est que rappelez-vous, quand même, la retraite, c'est ce qu'on appelle le salaire de continuité. La retraite, c'est le salaire différé. Donc c'est normal qu'on parle des étudiants, parce que les étudiants, ils produisent des richesses. Donc il faut que les étudiants ils aient une reconnaissance aussi financière de leur engagement dans la société. Donc, vous voyez, donc on touche au travail. Donc, ils ne veulent pas partager le, le pouvoir. Alors, ils nous ont mis tous les textes budgétaires, ça a été dit, les 49.3, etc. Maintenant, on nous fait le 47.1. Euh, à la loi de finances, ils nous ont piqué, ça a été très bien dit, c'est près de 9 milliards aux collectivités qui vont plus avoir la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises. Et là, ça ne pose pas de problème, ce truc-là. 9 milliards. On n'est pas, pas loin du trou qu'on nous évoque, hein, quand même. Hein Et là, euh, d'un revers de main refusent de taxer les super profits, parce que quand même avant qu'ils fassent la, la, la, la réforme des retraites, ils viennent quand même de prendre des sacrées décisions, alors que les entreprises du CAC 40, vous le savez, tout le monde le sait maintenant, mais il commence à y avoir une conscience qui monte là-dessus, même si c'est loin, même si ça paraît inaccessible de leur, leur prendre l'argent, mais quand même, ils ont battu des records. Et tout ça, on nous dit, il faut combler un déficit du système, bon, ça dépend des jours, des fois c'est 10, des fois c'est 12, des fois c'est jusqu'à 14 milliards, vous voyez, pour bien nous assommer avec des chiffres où incapable les uns et les autres, de mettre autant de zéro qu'il y a de marquer pour arriver aux 14 milliards, euh, avec cette réforme des retraites. Et je regarde euh, les 4,40, ben, ils ont distribué en 2022. Donc vous savez, quand on distribue, c'est comme nous, quand on regarde le livret livreté des peintres, on nous a rapporté à la fin de l'année ils se sont faits 80 milliards en 2022, en plein effet de la crise du Covid. Il y, y a quand même, il y a une arrogance et puis il y a une forme d'humiliation quand même avec cette affaire. En plein moment, il y a telle souffrance, il y a tel isolement, on a toutes les questions qu'on s'est posées, toutes les, les difficultés qu'on a vécues, ils ont rappelé la caisse, allez, on y va, 80 milliards à leurs actionnaires. Et là, je voudrais vous parler hier, j'étais dans une soirée, un meeting aussi, et il euh, y avait des vidéos, on c'était sous d'autres formes, il des témoignages des micro-trottoirs. Moi, je voudrais vous dire mon coup de colère à ce moment où je vous parle. C'est hier, il y avait une femme, 56 ans, elle a témoigné dans une vidéo-trottoir, je donnerai que son prénom, Estelle. Estelle, elle est 3 ans à l'assurance chômage, 2 ans et demi de traitement pour un cancer. Avec la réforme, elle a calculé, elle va faire 4 ans de plus, cette femme. Et moi, elle me dit, et elle dit dans cette vidéo, je ne rêve plus. Je ne rêve plus. Et moi, je ne sais pas si vous, vous l'avez vu, je reçois des vœux, des cartes de partout, machin, il y en a eu, et, et je les regarde. Alors j'aime bien de pouvoir regarder des cartes de vœux. Là, pas, je reçois la carte, Bernard Arnault, LVMH. Je me dis, mais qu'est-ce que j'ai fait, j'ai des nouvelles amitiés, où est-ce que je me suis etc., qu'est-ce qui se passe Pascal t'as as, as changé de veste pour ce qu'il s'est passé. Et le Bernard Arnault, il m'envoie sa carte de vœux, elle est là, hein, elle est vérifiable, hein, avec des bijoux derrière, des machins. Le titre, c'est savoir-faire rêver. Vous voyez, avec la réforme des retraites, on y est là. On a Estelle qui a pris cher, qui dit qu'elle ne rêve plus, et de l'autre côté, vous avez Bernard Arnault qui vous dit savoir-faire rêver. Et pourquoi, pourquoi je vous en parle Parce que Bernard Arnault, première fortune. Main. 240 milliards de pas de témoins. Des résultats records dès 2021 en pleine crise sanitaire. Ça veut dire que l'économie de notre pays aujourd'hui, sa, sa fameuse richesse, c'est de la richesse, de biens, de luxe, mesdames, messieurs, mes chers amis et camarades. C'est de l'économie de luxe. C'est ça qu'on a besoin, que vous vous démenez les uns et les autres pour avoir des enseignants et des enseignantes pour avoir des infirmières, pour avoir des EH, pour augmenter les salaires, pour donner un coup de main aux enfants, etc. Donc c'est vrai qu'on est en colère. Mais il y a quoi être en colère quand même Et alors moi j'ai réfléchi hier, parce qu'elle était dans la salle où j'étais. Et pendant qu'elle, je regarde cette vidéo, qui est, qui, est, qui, est, qui, est, qui est humainement difficile, mais qui est, qui est la réalité. J'ai cherché, donc ça sera un message d'espoir, parce que j'ai regardé la différence entre rêve et cauchemar. Vous le savez la différence, vous. Le rêve, c'est un songe. Le cauchemar, c'est une oppression ou un étouffement. Et le cauchemar, on s'en on, on sort que quand on se réveille. Bah, écoutez, le 19, on s'est réveillé, le 31, on va se réveiller, ce soir, on se réveille, il faut qu'on arrive à rêver. Il hein. faut qu'on arrive à rêver. Donc, il faut qu'on retrouve le rêve. Et, et, et une des responsabilités de la gauche... Et ce qui, qui se fait aussi avec la lupes et notre responsabilité individuelle les uns et les autres, c'est qu'on soit très en colère, qu'on soit très rebelle et à la riposte. Mais putain, mais il faut refaire rêver. On a le droit quand même d'avoir un imaginaire, les Français, les Françaises, le peuple. On a le droit d'avoir l'utopie, on a le droit d'avoir un idéal. Donc c'est ça que je viens de vous dire en, en, en premier, avec peut-être un peu de passion, c'est sûr, mais vous dire que c'est une réforme structurelle, parce que la même Estelle qui raconte sa vie comme d'autres pourraient raconter leur vie, euh, ce que vient de dire, par exemple, ce que tu viens de dire, là, sur les, les, les mensonges qu'on nous fait, ils nous ont fait la réforme de l'assurance chômage avec un excédent... Écoutez-moi bien, la réforme qui est passée avant. Ils ont fait la réforme de l'assurance chômage avec un excédent de 4,3 milliards d'euros. Donc, qui est excédent, qui est déficit, ils font les mêmes réformes. Donc c'est des réformes structurelles. Donc c'est pas, vous voyez, des réformes conjoncturelles, on a telle difficulté, on va se comparer à tel pays européen, etc. C'est etc. des mensonges, ça. C'est des mensonges. C'est un choix de société, ça. Et ce choix de société, il est très simple. Mais il est aveugle et hyper dangereux. Ce choix de société, c'est que, je le dis, euh, certains, beaucoup sont beaucoup plus jeunes que moi, certains sont un petit peu plus âgés, et le tout, on fait une belle communauté. Mais je vais vous dire ce qui se passe quand on dit nos conquis, nos acquis, etc., ce qui se passe dans la société. Il y a un cap, et ce cap-là, il date pas d'Emmanuel Macron. Il a une origine bien antérieure à Emmanuel Macron, mais comme qui dirait, il enfonce le clou parce qu'il est là pour ça. C'est que toutes les activités sociales et humaines deviennent des marchandises. C'est ça la question. C'est pour ça qu'ils veulent deux années de plus. C'est pour ça qu'ils veulent qu'on cotise plus, etc., etc., que les patrons cotisent moins. Parce que ce qu'ils veulent, je vous le dis, et c'est ça auquel il faut qu'on s'attaque, c'est qu'ils veulent qu'on travaille pour produire de la valeur pour la valeur. Allez me chercher autre chose. Il n'y a rien d'autre. Et ça, pourquoi cette bagarre, elle, est hyper importante, et qu'il n'y en a aucun ici qui est concerné dans la salle, c'est que le capitalisme, le capital, se bat, il est en train de se défendre. C'est pour ça qu'il prône cette réforme des retraites. C'est pour ça que les syndicats patronaux disent que c'est une, une très bonne réforme. Y compris, ils regardent bien en arrière ce qui se passe avec ce qui monte sur les salaires, etc. Ils veulent faire baisser la garde à ça. Donc voilà, je voulais vous dire vraiment, c'est une réforme euh, vraiment structurelle. Alors après on va se battre avec tout ce qu'on a. Hein. Euh, on m'a dit qu'il fallait que je parle de la motion référendaire, on me dit aussi ce qu'il faut que je dise, comme ça, ça m'évite d'oublier quelque chose. Euh, évidemment qu'on va poser, euh, nos collègues à l'Assemblée vont poser la question de la motion référendaire. Pourquoi Parce qu'on essaie d'utiliser toutes les cartouches. Parce que moi, je vais vous dire, je ne sais pas si on se reverra, mais ce n'est pas ça le plus important, c'est qu'on arrive à obtenir le retrait de la réforme. Mais là, il va y aura un petit sujet. Hein. Parce que si cet exécutif national, il n'écoute pas la rue, parce qu'on va être plus nombreux de 31 qu'on était de 19, peut-être quelque chose qui doit être présent dans l'ensemble de nos interventions les uns et les autres, L'entreprise. Faut qu'on en parle de ça aussi. Tout ce qui se passe, tout ce qui s'est passé dans les entreprises en France. S'il n'écoute pas la rue, il n'écoute pas les travailleurs dans leurs entreprises. S'il n'écoute pas le Parlement, Assemblée nationale et Sénat, et qui veut même pas d'un référendum. Mais là, il y a un problème. C'est le président de qui C'est l'Assemblée de quoi Vous voyez, il y a un sujet là. Non, mais il y a un sujet, euh, certes, on va me dire que je ne respecte pas au, au millimètre la Constitution et la Vème République, la Constitution, je la respecte, la Cinquième République, je la combats. Parce que je pense qu'elle a fait son temps, il y a un niveau d'essoufflement qu'on voit bien là, avec la situation. Mais s'ils n'écoutent pas la rue, ils n'écoutent pas les travailleurs, ils n'écoutent pas les entreprises, ils n'écoutent pas les et ils ne veulent pas de référendum, alors, ils s'écoutent tout seuls. Ils écoutent que. Et là, on a un problème démocratique. C'est pour ça que je vous le dis, là tout à l'heure, pourquoi j'insiste sur la question, sur la question de, de la démocratie. Donc, on utilise euh, cette question, euh, cette question du, du, du référendum. Après, il y a des questions qui sont venues, elles ont été traitées, et, et fort bien par, euh, par tout le monde, mais euh, sur les questions financières, il ne faut pas se faire avoir. Ils vont nous faire des arguments et des arguments. Moi, je suis à la Commission des finances au Sénat, je, ça, ça, va, ça commencera plus tard que, mais on va avoir les mêmes... Va tous nous expliquer, le financement, le financement, le financement, non, mais d'accord, enfin, bon, moi, j'écoute ce qu'ils font, moi, je, je respecte le travail fait, J'ai regardé, putain, je me suis dit, Pascal, tu t'es pas bourré. Les retraites, c'est 321 milliards d'euros qui transitent des actifs vers la retraité. Enfin, vrai. Et après, j'ai regardé, j'ai dit, on a un déficit, il faut qu'on préserve notre retraite par répartition, comment on s'y prend, quoi y compris moi comme d'autres qui veulent qu'on baisse l'âge de la retraite et qu'on augmente les cotisations patronales et qu'on baisse les cotisations sociales des salariés il faut bien que regarde comment ça se construit cette affaire ben, la retraite par répartition c'est comme ça c'est 79% des recettes qui proviennent des cotisations sociales vous avez compris le problème il est là il est majoritairement là et, je... et on est des gens sérieux quand même on est des parlementaires vous nous avez pas élus pour faire seulement du verbe etc on travaille nous aussi et avec vous, avec l'expertise syndicale, avec l'expertise citoyenne, viendront deuxièmement les impôts et taxes affectées, dont la CSG, à 12%. 2% d'autres ressources proviennent des prises en charge de l'État, vous avez bien entendu, 2% des prises en charge de l'État, et 7% des transferts d'organismes, tels que l'assurance chômage ou la branche famille de la Sécu. Donc le problème avec cette affaire, c'est salaire. Il n'y a pas, il ne peut pas, donc il faut augmenter les salaires. Donc quand on vous dit, moi on me le dit souvent, toi tu as une situation un peu plus simple, pas <rire> plus simple à l'Assemblée, t'as pas les mêmes. Moi à chaque fois que j'arrive au Sénat, je regarde en face de moi, j'en ai 300, donc euh, de droite, de droite, de droite, de droite et de droite. Bon, donc ça fait du monde dans la salle, mais ça ne nous enlève pas notre combativité, euh, n'y croyez pas. Mais ils nous disent, vous êtes contre l'entreprise, vous êtes contre l'entreprise, c'est dur. C'est comme quand moi j'étais môme, euh, dans mes premiers votes, il fallait vérifier Giscard, etc. On me disait les milliardaires vont partir. J'ai mieux partir. Il ne faut jamais partir. Jamais. Bon. Là, pareil, vous êtes pas pour l'entreprise. Le sujet est là. Il est là, le sujet. Donc, tout ce qu'on est en train de faire, là, sur la bagarre qu'on mène, sur le retrait de cette réforme, on pose aussi la question de la valeur travail. Et là, moi, je vous le dis, il y en a marre aussi. J'en ai marre, ces gens de droite qui nous donnent des leçons sur la valeur travail. Déjà, il y en a beaucoup, ils n'ont jamais été des travailleurs, entre autres. Mais ils nous donnent des leçons sur la valeur travail. parlons-en. sujet. C'est pas un sujet normal. Normalement, ça devrait pas être un sujet de droite et de gauche. Ça devrait être le sujet des citoyens, déjà. Excusez-moi, mais c'est comme ça que ça se passe normalement. Et donc, voilà, je vous dis ça parce que c'est une question, à mon avis, aussi euh, importante. Sur la question, je voudrais vous donner deux choses, sur deux exemples qui n'ont pas été traités, sinon je vais me faire engueuler, on va me dire, tu répètes ce que les autres y disent. Mais pourquoi, la, pourquoi, la, pourquoi cette question euh, de la différence et, et, et cette question euh, homme-femme Le chiffre a été fait. Et là, vous voyez, ce n'est pas le Parti communiste, ce n'est pas la France insoumise, ce n'est pas Europe écologie, ce n'est pas le Parti socialiste, ou je ne sais quel parti, ou je ne sais pas quoi qu'il l'a inventé. Moi, je regarde et je travaille. J'ai regardé. Rapport co, co rédigé par l'Association en formation professionnelle et la directe Ile-de-France. Service direct de l'État. Okay. Bien avec ça. J'ai fait ivry boxer, je vous amène ça, clé en main. L'égalité salariale, je cite, permettrait d'aller jusqu'à 13,6% du volume de cotisation. C'est pas moi qui le dis, c'est les officines de l'État. Et si je l'applique aux cotisations qui ont été versées en 2021, c'est plié et tout, on arrête, on ne s'inquiète pas, on ne bloque rien, on n'empêche pas, on ne va pas manifester, autre chose. on peut faire autre chose, etc., il n'y a pas de problème. Pourquoi L'égalité salariale, si elle est strictement entendue comme ça, c'est 37,1 milliards à la Sécurité sociale. C'est plié C'est plié. Et je vais vous dire pourquoi il faudrait plier ça. Parce que aussi, il faut qu'on balaye devant comment a bougé la société. J'ai été chercher une autre étude. Je peux vous en donner la source. Entre 2001 et 2019, il y a eu une évolution considérable sur la pénibilité sous l'aspect des accidents du travail. Et vous savez ce qui s'est passé Mais vous le savez, ce qui s'est passé. Entre 2001 et 2019, il y a 20, 27% de moins d'accidents du travail chez les hommes. Ça... Hop, on a le sourire. Voilà. Ils ne sont pas tout accaparés, du progrès, etc., etc. Puis il y a eu des bagarres là-dessus. Mais c'est là que ça va faire mal. C'est que dans la même étude, entre 2001 et 2019, 48% de plus d'accidents du travail chez les femmes. Elle est où, la loi, leur, leur truc de justice, là, qui nous vendent leur réforme de retraite Elle prend en compte, ça Parce que, rappelons-le, je m'excuse, messieurs, mais je suis dedans jamais oublier que l'entrée massive des femmes euh, dans le travail ne leur a pas amené à ne pas avoir la double charge. Hein. D'accord, on a tous un peu progressé, mais la société n'en est pas là encore. Hein. Deuxièmement, pour la plupart du temps, certaines femmes assument des travaux d'une très grande pénibilité, avec ce niveau salarial qui est très faible, et des conditions de travail pourries. Parce que quand même, avec ces années Covid-là, on vient de se parfumer, ne dis pas que c'est fini mais quand même, on vous applaudit, blablabla, bon, bon, bon, on fait du cinéma, machin chouette, pour après le euh, salaire, et vous dire que vous allez faire deux ans de plus minimum. Il a eu raison, hein, camarade. pas confondre l'âge légal et l'âge de départ en retraite, hein. Enfin, attendez, il pas se faire prendre les pieds dans le tapis. Tous les bas salaires, tous les bas salaires, les très bas salaires, ils travaillent après l'âge légal de la retraite, parce qu'il faut qu'ils mangent, parce qu'il faut qu'ils vivent. pas se raconter l'histoire. Il pas... y a l'âge légal... Et puis il y a l'âge réel. Vous voyez, les, les, ils ne disent pas, je disais tout à l'heure, en Allemagne, vous avez 7 millions de retraités qui travaillent dans la joie et la bonne humeur et l'enthousiasme. Je pense qu'il y en a une partie, le font parce qu'ils ont envie de le faire, et il faut leur laisser la liberté de le faire, mais l'immense majorité, euh, ce n'est pas parce qu'ils en ont envie, parce qu'ils sont trop bien foutus que les autres Allemands et l'allemande bah, ils font des jobs parce qu'il faut vivre, il faut survivre. C'est ça le problème de société C'est ça qui est génial. Donc, donc ce que je veux vous dire, voilà, c'était ça aussi, vous dire qu'évidemment, on va développer aussi des propositions. Parce que la, la question qui nous est posée à, à gauche, alors il n'est pas là, le camarade, le, le secrétaire fédéral du Parti Socialiste, euh, on, on pourrait en discuter. Parce il y a quand même, dans la réforme qui est là, il y a, il y a un élément de poursuite avec euh, la réforme touraine, quand même. Vous voyez Mais fait. je vais vous dire, euh, nous les communistes, on a voté contre il serait là, je dirais la même chose, et moi, je... Mais, mais je ne vais pas m'engueuler encore pendant des années, parce que je J'en ai pas la... je ne la... peux pas faire ce cadeau à la droite et à l'extrême droite. Je le dis, donc c'est dit, parce qu'il faut quand même le dire, voilà, mais il faut voir dans quelle situation on est. On a des droites et on a des extrêmes droites. Moi, je ne pensais jamais dire ça. J'ai deux copains anciens du mal de marne Daniel Pic, là-bas, Alain Joc, qui est là, pour ne pas les citer. Mais nous, par exemple, qui avons milité ensemble déjà pendant un moment, jamais on n'aurait cru voir ça. Avoir des partis, deux grands partis de, de, de, de, de formation, quand même, qui présentent à la présidentielle avec un résultat énorme de l'extrême droite. Et en plus, on a des droits. Et au Sénat, l'avantage que jette, vous l'avez aussi oui, à l'Assemblée, mais moins quand même. Non, on a toute la variante. En fait, ils sont tous à droite. Avec de plus en plus à droite qui sont tentés par l'extrême droite. Donc là, vous voyez, on ne peut, peut pas faire le. le le, le délicat, vous voyez, je, je, voilà, on va chercher à la marge, on, voilà. Non, bon, ça va, Là, il faut faire bloc, il faut construire un projet de société avec vous, mais là, c'est avec vous qu'il faut le faire. Et il faut le faire en dehors d'un cycle électoral supposé. Parce qu'il y a des grands, il y a des politiques qui sont très forts, ils savent euh, que ça va se tenir maintenant, qu'on va dissoudre à telle heure, qu'on va changer l'Assemblée nationale, je ne sais pas quand, il y en a beaucoup, ils veulent être quelque chose aussi, parce que quand même, vous, oh, parce que pour eux, il faudrait être quelque chose dans tout ça. Moi, je vais vous dire un truc, ça, on va dans le mur avec ça. Là, il faut obtenir le, le, le retrait de cette réforme. Ça mettra une dynamique à tout le monde, à tout le monde. Et quand je dis à tout le monde, parce que tout le monde se sent perdant dans cette réforme. Donc, si tout le monde retrouve confiance dans quelque chose qu'on perd, ben, je vais vous dire après, il y a une possibilité de dynamique sociale, il y a une possibilité de dynamique politique. Et il faudra peut-être élargir notre affaire... La nupe, la nupe, oui, la nupe, peut-être autre chose, mais c'est pas, ce n'est pas le problème en soi. C'est d'avoir le plus large rassemblement au point qu'il devienne majoritaire. Et ça, c'est le combat des idées, mes chers amis et camarades. C'est des idées, il n'y a pas de lutte sans les idées. On ne fait pas grève si on n'a pas d'idées. On ne va pas dans la rue si on n'a pas d'idées. Enfin, on n'est pas délégué, syndical, on est pas... si on n'a pas d'idées, on n'y est pas. Si on n'a pas d'idée, on n'est pas militant écologiste. Si on n'a pas brillé, ça ne marche pas, ça. Il faut avoir des idées sur la société. Donc, on est face au mur, voilà. Donc, c'est ça qui nous amène à, à, à nous mobiliser. Alors, après, chacun va bah, pousse des questions, mais ce n'est pas grave. Il y a des trucs qu'on on est d'accord, il y a des trucs où on n'est pas d'accord. On va pousser, mais attendez, on ne va pas prendre des... On ne va pas se mettre en conclave toutes les cinq minutes pour arbitrer euh, sur quoi on est d'accord. Parce que des fois, on croit qu'on est d'accord, on ne pas. Ou sur des questions où on n'est pas d'accord. Et il y a des questions où nous ne sommes pas d'accord. Et peut-être que nous resterons en désaccord, y compris. Mais le problème, c'est qu'il faut qu'on débatte avec vous. Donc moi, je vous amène, je vous appelle. Vous adhérez, c'est mieux. Ça, ça serait bien. Euh, d'adhérer aux parties, aux parties de la... qui, qui sont là ce soir. Mais vous n'êtes pas obligé d'adhérer. Bon, moi, je vous invite à adhérer. Vous avez compris, quand même, hein Et, bon. Et vous n'êtes pas obligé d'adhérer. Mais il faut vous en occuper. Il faut vous en occuper de ça. Il faut qu'on arrive à le construire, cette alternative. Et dans tous les domaines, sur ce qui nous rassemble, mais des fois sur ce qui ne nous rassemble pas. Voilà. Donc c'est un appel à ça que vous lance le que vous lance le, le communiste que je suis. Puis après, on travaille, nous on va travailler un projet de loi alternatif sur la retraite, parce qu'on va quand même pas que discuter de leurs projets. Parce que ça aussi, il faut qu'on réfléchisse à ça. On ne va pas quand même tout le temps discuter des projets du capitalisme, des projets du libéralisme, des projets des droits, des machins. Des, et, et à l'Assemblée, ils ont maintenant une situation tout à fait nouvelle que nous n'avons pas encore au Sénat, c'est qu'ils discutent de projets de loi qui émanent du Rassemblement national, remerciés par le patronat, le dernier projet ah oui, vous avez vu que la dernière proposition-là qu'ils ont faite, ils augmentaient le salaire mais en diminuant les cotisations patronales. Donc ils avaient quand même... Euh, hein, ils avaient quand même hein, leur pote qui leur avait dit comment ça allait faire. Ben nous on va le faire avec... Euh, il y aura les 60 ans, la pension complète à taux garantie pour une carrière complète allant de 18 à 60 ans. Voilà. Je vous dis ça. Et, et dernier truc, c'est... Euh, tu, tu en as parlé, j'ai assez travaillé là-dessus. C'est sur la question de l'ubérisation, euh, il y en a certains qui... J'ai vu faire une présentation du bouquin que j'ai coordonné là-dessus, sur l'éparisation de l'économie, la plateformisation de la société. Bon, euh, pour parler concrètement, euh, tous ceux que vous voyez, les, les, les travailleurs des plateformes de mobilité. Ceux que vous ne voyez pas, parce que comme ils ne sont pas sur un vélo, une mobilette ou je ne sais pas quoi, vous ne savez pas, mais ils sont exploités aussi. Beaucoup de femmes, dans l'entretien, dans le service à la personne, et j'en pense, des vertes et des pavillons. Mais ça... Ça, c'est un truc en or qu'ils ont inventé, mais ça, c'est Macron, hein. Ça, c'est la start-up. C'est lui. Pourquoi on l'a attaqué sur Uber, Files, etc. C'est pour ça que ça a un lien, y compris avec la réforme des retraites. C'est, qu'est-ce que vous voulez Si on arrive, s'ils arrivent à réinventer le travail à la pièce, donc, ça, le travail répétitif, le... le, le une sorte de, de posphorisme, vous voyez, un travail vous répétez exactement le même geste, comme ça, vous évitez d'être intelligent, vous n'intervenez pas sur votre travail, et à la fin, quand même, euh, ça se coule le cerveau de répéter, répéter, répéter, répéter le même geste. C'est ça qu'ils ont fait faire. Enfin, travail à la tâche aussi, avec le smartphone, où là, euh, on, est, on est collé, surveillé, contrôlé, etc., ça, ça, ça se fait dans les, dans les plateformes de mobilité. Mais là aussi, j'ai regardé, je me dis, mais eux, on leur dit quoi euh, Parce que moi, j'ai été débattre avec eux. Alors attendez, eux, ils n'ont pas de contrat, ils n'ont pas de salaire, ils n'ont pas de protection sociale, ils n'auront pas de retraite. Mais c'est nos bosses. C'est nos bosses, ça quand même. Et ils travaillent, ils font bien un travail. On leur donne un statut de milliard. 2 Milliards pour la sécu, et parce que c'est toujours le même problème. Comme le financement de la sécu, c'est 79% des cotisations sociales. Si demain ils ont un statut, au lieu qu'on leur raconte du vent et qu'on leur vend n'importe quoi avec le statut d'entrepreneur, etc., etc., etc., et, et je vous dis ça il n'y a pas que le communiste qui dit ça ou un euh, autre. Ça y a, est, c'est tombé des libéraux, pof, au pénal, sanction. 9 millions à l'URSSAF, Ils doivent. Et vous verrez, ça va continuer avec Uber et les uns et les autres avec leur plateforme numérique de travail. Parce que, voilà, je voulais vous le dire, avec la réforme des retraites et ce qui s'est passé avec l'assurance-chômage, la, leur rêve, leur rêve, pour revenir à ça, ce qu'ils rêvent, c'est un cauchemar pour tout le monde. C'est de se dire, on va avoir une société où il n'y aura plus cet antagonisme capital travail Voilà. On ne s'emmerde plus avec ça et, et, et, et la vie est belle pour le capital. C'est ça la question. Non, mais c'est ça la, la, la, la, la, la vraie question. Quoi. Et donc, on est à ce moment-là de, de l'histoire. Vous voyez, il y a un moment. Donc, on n'a pas la tête dans le sac, c'est dur. Je, je ne suis pas quelqu'un euh, comme d'autres qui, qui se racontent des histoires. Il y a 89 députés du Rassemblement national. La droite, elle est majoritaire dans les territoires en France. Excusez-moi, mais c'est comme ça, ça nous plaît ou ça ne nous plaît pas, mais c'est comme ça. Ils ont la majorité des élus locaux. Voilà, ils ont des forces, ils ont le capital, le machin, d'autres copains, Bernard Arnault, etc. Voilà, mais nous, là, là il faut qu'on attrape ces, ces, ces questions-là. Et pour finir, je voudrais vous dire un truc, c'est que... Parce que j'ai un petit... Je comme d'autres quelques années d'engagement militant. Il faut qu'on apprenne un truc, les politiques. Et ça, euh, des fois, on a du mal à le faire. C'est normal, comme nous, on est la démocratie représentative. Alors, les députés, qui nous représentent à l'Assemblée, Florence, elle nous présente, nous nous à la région Non, non au Donc, Conseil euh, municipal. Non, bon, bientôt, elle nous présentera, et, et la prochaine fois, elle sera élue députée, comme me déconner, etc., etc. Et on a un problème. Moi, je vous le dis, j'ai vécu, j'ai ma part de responsabilité aussi, moi, je vous le dis, et je finis là-dessus. Il faut qu'on arrive à faire quelque chose qu'on ne sait pas trop faire. C'est qu'il faut qu'on arrive à avoir une passion. Et je vais finir là-dessus. Pour une passion de l'égalité. Vous savez, euh, dans l'histoire du Parti communiste, euh, qui n'est pas une, qui est une histoire euh, qui marque notre pays encore, euh, dans cet engagement militant de, de communiste, je, je crois qu'il y avait quelque chose qui était assez apprécié. <coughs> c'est que beaucoup d'hommes et de femmes ont rencontré des militantes et des militants qui avaient la passion de l'égalité. Je ne vous dis pas qu'il n'y a, a pas eu des erreurs, je ne vous dis pas que voilà, mais il y avait cette passion d'égalité Dans, dans l'entreprise, euh, dans là où on vivait, euh, etc. Voilà. Il y avait, il y avait euh, la notion de « je suis plus éclairé que toi, j'en sais plus que toi, je vais te dire une faute taille, etc. » Il y avait une notion d'avant-garde, mais quand même, il y avait toujours cohabité cette voyez, cette passion d'égalité. Moi, je vais vous dire, on n'est pas obligé d'être tous communistes, bien évidemment, mais là, si on veut faire reculer la réforme des retraites et construire un vrai projet majoritaire, il faut que les députés, les sénateurs, tous les élus, tous ceux qui sont de la démocratie représentative, euh, ils, soient, ils aient cette passion de l'égalité avec les citoyens. Et cette passion d'égalité, mes chers amis et camarades, ça ne remet en cause personne. Arnaud sera toujours député. Il va, personne ne va remettre en cause le fait qu'il est député. Pascal, qu'il est sénateur. Que Florence est conseillère municipal, etc., etc., etc. Mais ce qui va se passer, c'est que là on devient une force. Si on a cette passion d'égalité. Parce que ce qu'on débat, ce qu'on décide, on le fait ensemble. Et on n'est pas dans la confusion, et on n'est pas dans la fusion non plus on sait qu'un tel est député, que l'autre il est sénateur, demain ça sera un autre, hein, parce que des fois il faut tourner quand même, etc. etc. Et là, vous voyez, on peut avoir une force. C'est pareil avec des syndicalistes, c'est pareil avec des responsables associatifs, Oui, c'est quelque chose de large. Donc cette dimension, je ne sais pas, ce terme peut-être a été galvaudé aussi, mais voilà, dis, cette intervention citoyenne, elle est urgente, mes chers amis et camarades, ne cachons pas, on s'engueule, on n'est pas d'accord, il y a un sujet sur lequel, ok, ok, mais d'abord on a la passion de l'égalité. Et après, on cherche toujours une solution, une réponse à une injustice et une égalité. C'est peut-être ça, c'est super dur en ce moment. Franchement, la, la société, elle n'est pas terrible, il euh, y a beaucoup de facteurs d'inquiétude, il y a cette guerre, il y a... Y a Plusieurs facteurs qui nous amènent à... Voilà, la droite et l'extrême droite sont majoritairement le pays. C'est pas la première fois que c'est comme ça. Mais c'est dur, quoi, franchement. Elle est, elle, est, elle est en difficulté, la société, elle souffre, elle en souffrance, alors Mais en... moi, je vous le dis, moi, si on a la passion d'égalité, on s'y met tous, on fait de la politique, de l'engagement syndical, de l'intervention citoyenne, euh, on va peut-être finir avec des, des, des beaux moments. Voilà, donc euh, cette soirée, elle était aussi dédiée à ce qu'on on, on essaye de fabriquer modestement... Je vais conclure, puisqu'on m'a donné le micro pour finir, euh, déjà en vous remerciant de votre présence, euh, de votre participation, toutes les interventions étaient... enrichissaient le, le débat. Je vais remercier euh, donc euh, notre sénateur et député qui, sont... qui ont fait le déplacement jusqu'à nous, et je pense que voilà, ça nous a donné euh, de la motivation, euh, ça fait aussi augmenter un petit peu notre niveau de connaissance. Et maintenant à nous, localement, de, de poursuivre cette campagne contre la réforme des retraites pour en obtenir son retrait.